La chaussette parlante. Paragraphe audio numéro 11. Quoi Vous voulez vraiment faire les poches de cette pauvre femme Mais ce n'est pas parce qu'il s'agit d'une saga MP3 dont Vous Êtes le Héros qu'il faut vous croire tout permis Bon d'accord, c'est moi qui ai commencé avec cette histoire de chaussette parlante, mais quand même Si c'est pour partir d'un divertissement bon enfant et déjà tomber dans le vol après une dizaine de paragraphes, je crois que le jeu n'en vaut pas la chandelle Votre voisin encore, vous auriez pu lui rendre l'argent après coup, mais cette vieille dame, vous la reverrez sans doute jamais oui, ce n'est que quelques pièces, mais qui vole un œuf vole un bœuf, et finit coffré par les keufs Vous voulez vraiment finir au poste Bon, je préfère vous épargner cela et vous laisser une seconde chance, en vous accordant le droit de recommencer depuis le début. Mais n'en abusez pas ah, Je suis trop bon pour mon propre bien.